Salut, tout le monde. Je cherche d'abord de... J'essaye de faire un truc. Salut, salut Salut Ah, il y a mon modérateur qui est là. Je ne sais pas si tu peux modérer mon modérateur préféré, mais je me suis lancé quand même sur ton conseil. Du coup, euh, je cherche juste... Normalement, je devrais pouvoir avoir les... Euh, je devrais pouvoir avoir ici si je vais là euh, voilà, là normalement si je vais là je devrais pouvoir voir mon live qui est en direct mais non, si, peut-être, je sais pas c'est en train de monter, pendant ce temps là je laisse monter euh, je voudrais juste voir comment on fait normalement je devrais pouvoir ah là là là là je suis pas bon sur ce coup là Déjà, je ne vous ai pas remercié, je vais remercier tout le monde. Mais on va parler un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui. Ouais, je ne sais pas comment faire là. C'est quand même un petit peu dommage. Il ne me montre pas moi en live alors qu'en fait, euh, je voulais récupérer les commentaires sur l'écran. Euh, après, Flex, si tu es là, est-ce que tu vas pouvoir rester tout le temps Flex, dis-moi si tu vas pouvoir rester tout le temps avec nous. Il euh, y a une astuce, en fait, pour que je puisse... Euh, récupérer le live sur mon ordinateur pour voir les écrans euh, les gens les commentaires en grand mais là je n'y arrive pas du tout du tout du tout ouais normalement OK parfait bah écoute dans ce cas-là on va y aller comme ça on va y aller comme ça combien y a de personnes 105 c'est pas mal c'est pas mal ça monte je voudrais des j'aime je voudrais des cœurs c'est la journée de la femme et on va parler de ça aujourd'hui on va parler de ça et puis et eh bien, comme je fais ces derniers temps, le live, je vais le mettre sur mes autres réseaux. Je vais le mettre en podcast, je vais le mettre en sur ma chaîne YouTube. Et puis euh, voilà, c'est déjà pas mal, finalement. Donc, je ne sais pas du tout combien de temps ce live va durer. Mais aujourd'hui, je voudrais rendre hommage à euh, toutes les dames, les femmes, les filles. Le sexe féminin qui me suit aujourd'hui, qui me suit depuis, euh, depuis quelques temps maintenant. Et puis, euh, c'est celle, celles qui me rejoignent régulièrement. Mais avant tout, avant tout, je voudrais te dire un grand, grand merci. Mais sauf que là, le nombre de gens connectés est en train de baisser. Donc là, il y a un truc qui marche à l'envers, c'est juste pas possible. C'est pas possible que les nombres de personnes baissent, alors qu'idéalement, il, de... il baisse le nombre de, fo... de, de, le nombre de spectateurs connectés est en train de baisser. Pas... Je suis pas d'accord du tout. Je suis pas d'accord. Là, ça remonte. Attention, je surveille. Là, c'est pas OK si ça baisse. Euh, donc, je veux des gens qui se connectent. Voilà, c'est en train de remonter un petit peu. Je veux des j'aime, beaucoup de j'aime. Ouais, je dis je veux parce que des fois, on a le droit de dire je veux, finalement. 101, pas mal. Ouais, les gens rentrent chez eux, mais... Euh, en fait, il faudrait... Euh, quand je suis en live, il ne faut pas rentrer chez soi. Et hop, là, il y en a déjà un, il s'est fait... Wouh, dégager. Quand il y, y a Flex Draw, quand il y a Flars Draw, pardon, qui, qui est en train de... C'est pas interdit. S'il vous plaît, par contre, c'est pas interdit. Non, c'est vrai. Tu as raison. S'il vous plaît... Est-ce que vous pourriez... 145, c'est bien, s'il vous plaît, je veux des j'aime. Non, mais j'ai dit, je veux, s'il vous plaît. Allons-y gaiement, 145 personnes qui suivent et je voudrais que les j'aime montent. Non, c'est rien, euh, c'est rien, Flex, c'est parce qu'en fait, j'ai dit, euh, dit, je veux, et la personne dit, s'il vous plaît, c'est pas interdit. C'est vrai, t'as raison en plus, t'as complètement raison, je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, je vais commencer euh, ce live en disant merci, un énorme merci euh, je ne l'ai pas encore publié, je l'ai préparé ce matin, mais j'en ai fait un autre. J'ai raconté une histoire euh, pour, en honneur à vous, mesdames, j'ai rencontré une histoire, j'ai raconté une histoire. Et du coup, bah, le merci, je le posterai soit ce soir, soit demain. Merci pour toutes ces petites phrases que vous dites, ça fait du bien, merci. Avec grand plaisir, merci d'être là, parce que, et j'ai envie de dire merci d'être là, en fait, à la fois... Euh, toi qui es là sur mes TikTok, toi qui es là sur mon live aujourd'hui, toi qui vas m'écouter en podcast, toi qui vas me regarder sur ma chaîne YouTube, toi qui es là sur les Reels, sur, sur Insta, sur Facebook, parce que maintenant c'est Facebook aussi, toi qui es là sur tous mes autres réseaux sur lesquels je développe, merci infiniment parce que c'est... ouais L'histoire de la voiture, elle a vraiment, elle a vraiment bien, bien décollé, elle a fait le tour, c'est un truc de fou. En fait, c'est grâce aussi à simplement recevoir des merci c'est grâce aussi simplement avec des petits mots sympathiques que ça donne aussi le goût de continuer en fait parce que ceux qui me suivent savent très bien que euh, je ne vis pas de ce que je fais sur les réseaux enfin en tout cas pas directement sur les réseaux ça me permet de connecter avec des gens il y a des gens qui m'achètent des produits il y a des gens qui me rejoignent dans mon équipe pour travailler avec moi il y a des gens qui travaillent avec moi je les aide à passer un stade supérieur c'est à dire je les, je les aide en partageant ce que j'ai fait moi, parce que comme je le dis souvent, si moi j'ai réussi à le faire, il n'y a pas de raison que tu n'arrives pas à le faire. Ce que j'ai fait, c'est possible pour tout le monde. Maintenant, ce n'est pas facile, d'accord C'est possible, mais ce n'est pas parce qu'on dit que c'est possible, ce n'est pas parce qu'on dit qu'on peut le faire que ça se fait en un claquement de doigts. Il y, y a souvent beaucoup beaucoup de choses à régler, il y a beaucoup de choses à travailler. Ce n'est pas... Le travail sur soi, le développement personnel, c'est pas un long chemin tranquille. C'est pas, ça demande des fois des efforts. Des fois, on a des marches à passer qui sont vraiment, vraiment pas évidentes. Alors, c'est vrai aussi que, notamment, il y a une semaine, dix jours, j'ai vraiment suite à un TikTok que j'ai publié. C'était le, re... c'était la suite d'un live. Euh, merci, merci Caro, c'est gentil. Euh, j'ai pris, je me suis un peu fait, appelons ah, un chat un chat, je me suis un peu fait défoncer. Et j'ai beau dire qu'il faut pas faire attention il euh, faut pas faire attention aux commentaires négatifs. Il y a un moment, quand c'est trop, c'est trop. <rire> attention à ceux qui vont dire quand c'est trop les enfants de la pub. Non, c'est quand c'est trop, c'est pas, c'est trop, c'est quand c'est trop, c'est trop c'est pas ça. Quand c'est trop, c'est trop, c'est-à-dire que j'ai comparé ça un petit peu à un moment donné, tu sais, t'as un imperméable, et puis il pleut fort, et là, l'imperméable, il te protège de la pluie, mais s'il si pleut, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut, à un moment donné, il peut éventuellement laisser perler quelques gouttes d'eau, et c'est ce qui m'est arrivé avec ça, en fait, c'est qu'à force d'en prendre, ça m'a, à un moment donné, ça m'a un peu baissé en énergie, parce que oui, on est vraiment, <rire> il y en a un qui va se faire virer, ça y est, il s'est fait virer, et, et c'est vrai qu'à un moment donné. Euh... On n'est euh, on, on pas imperméable, en fait, à tout ce qui se passe, parce qu'on est juste... En tout cas, moi, je suis humain, avant tout. Et la sensibilité que j'ai à te raconter des choses... Euh, ah ouais, il me semble bien que tu t'étais trompé, <rire> Raph <rire> La sensibilité que j'ai à raconter les choses, à partager mon expérience, que j'ai vécu, etc., etc., elle va aussi dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est la sensibilité aussi par rapport aux sales réflexions qu'on peut prendre. Donc, merci infiniment euh, quand... merci infiniment d'être là pour envoyer des, des bons retours, des retours sympathiques, parce que c'est vraiment... C'est comme ça qu'on continue aussi, en fait. C'est, voilà, partager, euh, inspirer, etc., etc., et non, j'ai pas du tout envie d'arrêter, clairement, loin de là. Au contraire, ça donne de l'énergie pour continuer. Donc aujourd'hui, c'est... Donc je voulais dire merci. Je voulais dire aussi que je l'ai dit, j'ai dit à 100 000, je fais un cosplay de Tortue Géniale. Ce qui paraît qu'avec la moustache, la barbe, le crâne presque rasé, si en plus je mets les lunettes... Et que je vais chercher un bâton de rando. Il paraît que j'ai quelques similitudes. Alors après, pas pour tout, hein, Mais euh, non, il s'est trompé, Caro. Il s'est, il s'est trompé, Caro. Je crois qu'il s'est trompé, euh, Flex. Je crois que tu mets il faut que tu mettes un petit message pour Caro. Il a, il, il a. C'est mon, mon, fils. Il est, il est des potes, pas mal. Et c'est bien parce que malheureusement. Et je suis désolé, euh, je suis désolé pour ça, euh, Caro. Je pense que c'est une mauvaise manip. C'est pour ça qu'il t'a réintégré direct, direct dans le live. Euh, pardon pour lui. Euh, ouais voilà j'ai mis ce clic il me semble bien euh, Voilà voilà voilà voilà Donc je vais faire un cosplay Mais j'ai dit un truc Et puis c'est arrivé super super vite là. Et en fait j'ai pris 45 000 abonnés Ces quelques derniers jours en fait euh, Du coup il faut que je le fasse Maintenant je suis quasiment rendu à 120 000 abonnés donc ça monte très, très, très, très vite, ça va à une vitesse folle, j'ai, j'ai, waouh, au secours, c'est génial, et j'ai, encore une fois, merci, mais je vais faire le cosplay, mais même mes enfants, je peux te garantir que mes enfants sont derrière moi, mon fils, qui est là, Flarsdro, il me dit, ouais, que c'est papa, non, il me dit pas, pas que c'est, il me dit, papa, quand même, t'as dit que tu le ferais, il faudrait que tu le fasses, les deux petits qui ont 8 et 12 ans, me disent aussi, bah, il y a un moment donné, il faudrait que tu le fasses, hein, quand est-ce que tu vas le faire, quand est-ce que tu vas le faire, donc oui, je vais le faire, euh, alors une tortue géniale merci Alice peut-être que t'es un peu plus de ma régénération, parce que moi la première chose la première fois que quelqu'un m'a dit euh, on dirait tortue géniale j'ai dit euh, c'est désagréable j'ai dit à ma femme j'ai dit c'est quoi ça et elle m'a dit ah oui c'est pas faux en fait c'est euh, Dragon Ball Z euh, voilà c'est ça c'est un personnage de Dragon Ball Z, euh, Tortue Géniale. Mais alors, le truc, c'est que, oui, physiquement, je ressens. Après, c'est quand même un. Comment on appelle ça est quand même... Il est quand même pas mal obsédé, hein, Fle Flex, si tu confirmes ça. Il est assez euh, porté, euh, voilà. Donc, bon. Euh... Du coup, aujourd'hui, j'avais envie de partager un petit peu sur la journée de la femme. Pourquoi J'ai fait une vidéo aussi, hein, qui est en train de bien marcher, qui est en train de se partager dans tous les sens, parce que. Moi, j'ai un grand respect pour vous, mesdames, parce que, bah, parce que c'est comme ça, en fait, tout simplement. Comment je peux l'expliquer? Je peux pas vraiment l'expliquer. Euh, mais je trouve que la journée de la femme, c'est un petit peu comme, tu sais, la Saint-Valentin, en fait. La Saint-Valentin, tout d'un coup, tous les mecs, ils sont là, ils vont acheter des fleurs. Ils... Je le je vois des fois, tu sais, tu vas dans un, tu vas dans un, comment on appelle ça? Dans un marchand de fleurs, ça s'appelle un fleuriste. Merci. Et puis là, tu vois, tout le monde, les mecs sont paniqués. Vite fait, j'achète un bouquet de fleurs parce qu'il parce qu faut que, faut que j'offre ça à ma femme. C'est un petit peu le côté euh, « il faut ». Et la journée de ma, la femme, c'est le euh, bah, 8 mars. Et donc, euh, il faut qu'on respecte les femmes, etc. etc. Waouh, moi, je ne suis pas trop fan de ça, en fait. Je ne suis pas trop fan de ça. Pourquoi Parce que, pour moi, c'est tous les jours. La journée de la femme, c'est tous les jours. C'est tous les jours que la relation homme-femme, elle doit être... Au mieux, c'est-à-dire, c'est tous les jours, je vois encore des comportements, je vais te raconter une anecdote, euh, c'était dimanche, je vais à la boulangerie dimanche matin pour acheter genre du pain, <rire> c'est tellement original, le mec va à la boulangerie acheter du pain, bah oui, je voulais acheter des planches en bois, elle m'a dit non, j'en ai pas, ça c'était la blague du jour, et bref, j'arrive à la boulangerie, et puis, il euh, y a une fille qui sert, puis il y a une autre fille qui était là, qui elle était en train de ranger des trucs dans les rayons, il y avait quelques personnes, mais, euh, ça traînait sans plus, moi j'ai posé quelques questions, j'ai fait traîner un peu le truc et tout, bon. Et puis, euh, à un moment donné, il y a un gars qui arrive, alors j'ai rien contre hein, euh, ce que je vais dire, mais le gars arrive avec une grosse Porsche toute neuve, là. Euh, gars dans la soixantaine, euh, propre sur lui comme on dit. Et puis, en fait, moi je lui demande à la, à la boulangère, je lui dis, c'est quoi votre... Elle avait un, un morceau de pain monstrueux, je lui dis, c'est quoi, vous le vendez quand même Il me dit, on le vend au kilo, donc je lui dis, bah, je vais vous en prendre un bout. Et elle demande à sa collègue comment ça se passe pour la facturation. Et sa collègue lui dit, bah en fait, tu fais une règle de 3, tu vas diviser ces 5 euros, tu vas diviser par 1000, multiplier par le poids et tu auras le prix. Et je vois que la, la, la fille qui me sert, en fait, globalement, ce qu'est en train de lui expliquer sa collègue, ça lui passe genre très très haut, très très loin. Juste, elle ne comprend pas, en fait. Et là, j'ai assisté, alors on est encore avec le masque, hein, mais j'ai assisté de la part de ce gars-là qui était derrière moi, à quelque chose que j'ai trouvé burk. Il a commencé à s'impatienter, il a commencé à lever les yeux au ciel. Pourquoi Parce qu'elle a attrapé une calculatrice pour calculer, en fait. Et oui, c'est vrai que le calcul, il était très très facile à faire, puisqu'il fallait diviser, euh, c'est l'inverse de ce que je viens de dire, hein, je crois c'était 500 grammes divisé par 1000, en tout cas, c'était facile à faire, elle a attrapé une calculatrice. Moi, je l'ai vue, elle ne savait pas faire, il y avait un petit peu de monde, elle était seule à servir parce que sa collègue faisait autre chose, et elle ne s'est pas sentie bien, en fait. Et je me suis dit, on est vraiment dans un monde d'intolérance assez fou, en fait. Parce que je me dis, ce monsieur qui est arrivé avec sa Porsche, là, qui n'était pas une Porsche à deux balles, en fait. Hein, C'était une Porsche qui était visiblement... Euh, qui avait un petit peu de... Enfin, voilà, ça se paye, ça se paye une Porsche. Je me dis que s'il a une Porsche, c'est bon, a priori, il a dû faire ce qu'il fallait pour. Je ne sais pas, à moins que, bon, bon on ne va pas débattre de ça maintenant. Et qu'il est, est face à une fille qui sert derrière un comptoir, en fait. Euh, Peut-être qu'elle aimerait faire autre chose, cette dame. Et je trouve ça moche, en fait, de venir juger ça comme ça, comment il s'est comporté. J'ai trouvé ça vraiment très moche. Et pourquoi je te parle de ça aujourd'hui Parce que je pense que dans la vie, il y a vraiment à, à faire attention à la, au comportement qu'on a les uns envers les autres. Euh, ça va du comportement que les uns ils ont sur les réseaux, euh, comment il laisse des messages hyper agressifs, désagréables. Hey, salut le canada <rire> euh, Et puis, et puis je pense que dans tous les cas, on, on aurait tout à fait intérêt à faire attention à comment on se comporte les uns envers les autres, parce que je trouve qu'il y a énormément d'agressivité, énormément de manque de respect, de choses comme ça. Et aujourd'hui. En ce jour de la... F... Interna... Je ne sais pas si c'est international, en tout cas, en ce jour de la femme où je vois beaucoup de choses qui traînent sur les réseaux, des trucs assez positifs, des trucs de... Pourquoi on ne serait pas un petit peu plus en mode une vision en permanence Je vais boire un coup. Qu'est-ce que tu as dit pour que... Merci beaucoup depuis le Mali. Je regarde juste ce qui s'est passé. C'est toujours les pires, les friqués. Ouais, non, je suis d'accord avec. Euh, c'est. C'est euh, pas, pas à généraliser. C'est vrai que c'est souvent, mais c'est pas à généraliser non plus. Mm. Mais je pense qu'il y, y aurait vraiment intérêt à, à avoir une, euh, un respect mutuel euh, des hommes, en, de, de l'espèce humaine, mais notamment des hommes par rapport aux femmes. Euh, femmes autres elles 18 fois qui ne sont pas tristes non plus Moi, quand je travaillais dans l'hôtellerie j'ai travaillé avec des chefs de service des responsables qui étaient des responsables féminines qui étaient très très durs, en fait j'ai notamment travaillé avec des gens qui étaient euh, je me souviendrai toujours d'une adjointe de direction qui qui avait euh, qui avait trois ou quatre enfants je me souviens plus enfin, en tout cas elle avait pas mal d'enfants Et quand il y avait une de mes employées qui tombait enceinte, elle râlait en fait, elle disait oh là là, c'est chiant, euh, les femmes elles tombent enceintes, ouais mais toi aussi à un moment donné je crois que tes enfants ils sont pas arrivés par la poste en fait donc c'est assez marrant ce qu'on va ce qu'on va accepter des autres enfin ce qu'on va accepter de soi et pas forcément des autres, et voilà et moi je pense que ouais, il y a vraiment une réflexion à avoir par rapport à ça, et c'est pour ça aussi que avec mon épouse on a décidé depuis euh, depuis ce début d'année 2022 de proposer des accompagnements aux couples parce que ça fait, cette année, on souffle nos 20 ans, nos 20 bougies en fait de vie commune. Euh, et, et c'est, On a décidé de, de proposer ça en fait aux gens, aux couples, parce qu'on est persuadé qu'il y a des choses simples, là par contre simples, à mettre en place, au sein même d'un couple, pour que les choses fonctionnent, pour que les choses traversent le temps et les époques. Euh, voilà, donc on propose ça euh, sous forme de sous forme d'accompagnement personnalisé c'est-à-dire que il euh, n'y a, a pas de généralité on va peut-être on est en train de travailler sur un petit programme peut-être qu'on va sortir ça c'est possible il faut juste qu'on qu trouve le temps de le faire mais peut-être on va sortir ça mais dans tous les cas euh, ce qui nous, nous fait vibrer ce qu'on trouve plus intéressant c'est que c'est de vous, de travailler avec le couple ça peut pas, ça, On ne peut pas travailler hey salut Hayley, ça va on ne peut pas travailler juste avec euh, une une des deux entités du couple, en fait. Euh, lui, tu peux le shooter direct, euh, Raph. Vas-y, gêne-toi pas. Hein. Voilà, dégagez ah ah J'ai un modérateur de fou, en fait. Euh, puis en plus, pour dire ce genre de truc. On travaille avec les deux. Je peux pas... Alors, oui, je peux faire un appel. On peut faire un appel avec euh, euh, monsieur ou madame pour préparer le truc. Mais par exemple... Souvent, il faut être honnête, c'est la dame qui se dit « Tiens, il faudrait qu'on voit quelqu'un, qu'on discute avec quelqu'un pour le couple, puis qui va essayer de décider monsieur. » Mais monsieur, il n'est pas toujours d'accord. Alors, on peut rien, je ne peux rien faire, en fait, parce que si l'homme ou si l'un des deux est fermé à vouloir travailler, nous, ce qu'on veut, c'est avoir les deux l'un en face de l'autre. Et à un moment donné, on organisera des week-ends, d'ailleurs. Euh, « Ah ben, si tu n'es pas, si pas en couple, tu peux travailler avec moi directement, en fait. » Ça, tu peux, par contre. C'est-à-dire que moi, je fais des accompagnements individuel aussi, homme, femme, peu importe, mais c'est pas, là, en fait, il y a plusieurs choses, il y a l'accompagnement couple qu'on fait avec mon épouse, et là, on a, on a le couple ensemble, et après, il y a l'accompagnement euh, individuel pour les gens qui ont envie de, d'aller plus loin, en fait, moi, je l'ai dit en introduction tout à l'heure, tu sais, je vais vous le montrer, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas montré, j'ai écrit mon histoire, et ça, c'est la ring light, en fait, qui se, qui se reflète dans le livre, j'ai écrit mon histoire. Alors, pour les gens qui vont écouter euh, ce live en replay sur euh, mon podcast, je suis en train de montrer mon livre « Histoire d'une transition » que tu peux retrouver dans, mon, euh, dans ma bio, en fait, dans le lien qui se trouve dans les commentaires du live. Euh... Merci, Aylai, tu, tu Ah non, tu, nous, tu dis pour nous, mon épouse et moi. Et en fait... Euh... Ce livre, tu peux le retrouver directement, il est en commande sur Amazon, en version numérique ou en version livre, comme ça, à papier. Tu peux le retrouver directement dans le lien qui se trouve soit dans ma bio ici sur TikTok, dans ma bio sur les différents réseaux. Euh, sur mon podcast, c'est directement euh, dans le commentaire du podcast. Il y a toujours un lien dans lequel tu peux trouver tous mes réseaux, tout ce que je propose, et notamment ce livre-là. Ce livre-là, dedans, je raconte mon histoire, en fait, l'histoire d'une transition. Et c'est aujourd'hui ce que je fais sur TikTok aussi. Je raconte ma vie, je raconte ce que je fais, je raconte... Comme je dis souvent, ce que je te partage sur mes réseaux, c'est des choses que je connais, des choses que j'ai vécues, des choses qui sont... Il n'y a pas de... J'invente rien, en fait. C'est des choses que je, voilà, je connais. Euh, quand je connais pas, quand je découvre, éventuellement, je le dirai, en fait. Je dirai, bah écoute, non, je sais pas. Euh, j'ai entendu parler de ça, ça a l'air bien. Par exemple, euh, mon épouse est en train de travailler sur le « breastwork » je crois que ça s'appelle comme ça, euh, c'est un truc par rapport à la respiration, c'est bien, je sais que c'est bien, mais par contre je ne peux pas t'en dire plus, je ne l'ai pas expérimenté moi-même, d'accord Et du coup, hé, eh, il tire tout seul le livre, et du coup en fait, aujourd'hui, euh, j'ai décidé aussi moi de mon côté d'accompagner celles et ceux qui veulent aller plus loin, parce que franchement, je pars de loin en fait, hein. Je pars de loin, j'ai 51 ans, j'ai vécu de la violence quand j'étais gamin, j'ai vécu euh, une mère qui était là mais qui était violente et pas mal absente. Mon père est parti lui euh, assez rapidement, enfin en fait c'est ma mère qui est partie mais peu importe, mon père était pas vraiment là. Euh, donc j'ai pas grandi monoparental parce que ma mère s'est remariée très vite et avec un monsieur qui était pas vraiment là non plus, donc en fait j'étais très livré à moi-même. Et quand il y avait quelqu'un c'était pour me défoncer la tronche en fait, en gros hein, pour parler vulgairement. Et bah du coup, je suis passé par la case euh, drogue, euh, même si c'était du cannabis, ça restait de la drogue quand même, d'accord Je suis passé par la case alcool, j'ai frôlé l'alcoolisme clairement, hein, je crois que j'ai arrêté juste à temps. Euh, j'ai tapé la case 20 kilos de plus sur poids, c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui j'accompagne des gens à perdre du poids, parce que ça me parle bien ce qui se passe là-dedans. Euh, on a démarré un, un groupe là pas plus tard qu'hier et, euh, et et dans les gens qui, qui qui ont voulu embarquer il y en a que j'ai refusé en fait parce qu'ils sont pas prêts dans la tête à perdre du poids tu vois parce que c'est vraiment tout un chemin et je suis pas là juste pour vendre des produits je suis là aussi pour que les gens réussissent donc l'accompagnement faut qu'il faut qu'il aille jusqu'au bout et euh, et de tout ça de tout ce que je viens de te dire c'est pas mal déjà c'est vrai que j'ai pas été abusé j'ai pas euh, j'ai pas été euh, euh, blessé si ce n'est à l'intérieur et des fois c'est encore plus violent j'ai pas eu de grave maladie, de choses comme ça. Donc j ça va, il y a des choses, j'ai été épargné. Mais aujourd'hui, euh, si j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, si je te partage tout ce que je te partage, si j'ai écrit ce livre, si je suis capable de voir les choses avec le sourire, de voir le verre à moitié plein à la, au lieu du, va, du, du, du verre à moitié vide, je c'est parce que j'ai fait un gros, gros travail et je le fais encore, en fait, ce travail. C'est-à-dire que ce travail... Et ça, c'est un truc qui est assez difficile à admettre, en tout cas pour moi. C'est qu'à un moment donné, tu passes des, tu passes des, des, des échelons et tu penses que c'est fini. Tu te dis, là, il y a un truc, c'est dur à passer. Et puis, tu, tu sais que tu vas le passer, mais tu sais pas si ça va être très, très, très dur, si, si, si ça va prendre du temps ou quoi, ou quest Et là, tu t'essayes tu d'y aller, quoi. Et à un moment donné, tu arrives à passer cette marche. Tu, tu la montes, tant bien que mal. Tu, sais, tu te hisses en haut et tu te dis voilà wow, là c'est cool, c'est bien, ça va bien. Ouais, mais si tu continues à travailler, il va falloir en passer encore une autre. Parce qu'avant d'être arrivé à un top de top de top, il faut travailler beaucoup. En tout cas, j'en suis intimement convaincu. Salut Soumia, je ne sais pas si c'est Soumia que je connais, une Soumia sur Facebook. Je ne sais pas si c'est toi, mais en tout cas, salut, bienvenue dans le live. Euh, donc aujourd'hui, tout ça pour te dire que. Aussi bien avec mon épouse, on a décidé de proposer des accompagnements au couple. Et moi, je propose aux gens de les accompagner pour, parce que je suis persuadé que tout est une question de volonté, en fait. Une question de, est-ce que j'ai envie de passer à une étape supérieure Est-ce que j'ai envie de rendre ma vie, de, de faire de ma vie quelque chose d'autre Est-ce que j'ai envie de, de réussir Et derrière la réussite, on y met ce qu'on veut. La réussite, pour toi, c'est peut-être de rouler en Ferrari. Pour, pour quelqu'un d'autre, c'est peut-être juste d'avoir une cabane au fond des bois. Euh, la réussite, c'est peut-être juste de pouvoir prendre un sac à dos et de voyager quand on veut. La réussite, elle, est, elle, elle, ne, se, elle ne se définit que par soi-même, en fait. Qu'est-ce que tu veux Quel est ton plus profond désir, au fond C'est quoi Qu'est-ce que... S'il n'y avait aucune limite de quoi que ce soit, de travail, d'argent, de, de tout ça... Qu'est-ce que tu voudrais, au fond Qu'est-ce que tu veux Et là, à partir de ce moment-là, on peut commencer à travailler. On peut commencer à casser les croyances, parce qu'on emmène énormément de croyances de notre enfance. Ça, c'est énorme. <rire> Raph, il me fait rire. Euh, donc, en fait... <rire> Raph, t'as pas le droit de faire ça. Donc, réellement, euh, on va partir de là. On va partir de c'est quoi, en fait Qu'est-ce que tu veux dans ta vie et qu'est-ce qui t'empêcherait d'aller le chercher Parce que les rêves les plus fous, ils sont juste à définir qu'est-ce que tu veux et comment est-ce qu'on va aller chercher ces rêves-là. Et je suis là pour... L'idée, c'est de t'accompagner, en fait, à faire ça. L'idée, c'est qu'on fasse ça ensemble pour... À travers... Alors, attends, parce que là, il y a Siri qui est en train de m'embêter. L'idée, c'est de faire ça ensemble à travers... Des accompagnements à travers, ça peut être en travaillant avec moi, en rejoignant notre équipe, ça peut être de différentes façons, mais ça on en parle ensemble quand on discute. Et, et voilà, et ça c'est intéressant ce que tu dis. Pour moi, la réussite, c'est la réussite de mes enfants. Ouais, mais et toi là-dedans Et toi La réussite de quelqu'un, c'est juste ce que tu dis. De toute façon, si ça, ça t'appartient. Mais, par exemple, si on travaillait ensemble, je commencerais par te faire creuser ça un petit peu plus. C'est, toi, réellement, est-ce que tu es venu sur Terre pour euh, ne réussir qu'à travers tes enfants Quel est, toi, ton épanouissement J'aurais envie de te dire, et quand tes enfants, ils auront réussi, qu'est-ce qui va te rester à toi Ils réussissent, ils s'en vont de chez toi, et toi, tu fais quoi à ce moment-là Tu vois Mais, je ne suis pas là pour faire un, un coaching en direct, mais... Voilà, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Après, c'est juste de se sentir euh, bien à vouloir faire ça, en fait, tout simplement. C'est... Euh... Donc c'est ça, c'est ce qu'on propose. Et euh, du coup, je me rends compte que d'un titre de live qui s'appelle « La journée de la femme », on est parti à parler de toute autre chose. Mais ça, si, si tu me connais un petit peu, tu sais que c'est un petit peu moi, je fais souvent ça. Et, euh... Et voilà, je vais peut-être prendre une ou deux questions... Avant de merci michael c'est gentil merci beaucoup, j'en profite pour remercier encore une fois parce que je sais que sur les lives ça passe souvent les gens viennent, passent donc je voulais te remercier parce que je l'ai pas fait encore, euh, ouais le live a débuté il y a une demi-heure je crois, je vais bientôt l'arrêter euh, je voulais te remercier pour les 100 000 abonnés je voulais te remercier pour euh, les 120 000 abonnés parce qu'on est presque à 120 000 abonnés, j'ai presque, j'ai pris 50 000 abonnés depuis jeudi dernier c'est juste un truc de fou furieux donc je te remercie il y a la vidéo de la vidéo de, de, de, de l'histoire du, du père avec sa fille qui a dépassé les 5 millions de vues, elle a 5,3 millions de vues, c'est quelque chose d'incroyable merci, Et je crois avoir compris que tu aimes les histoires, donc je vais continuer à raconter des histoires, juste que je vois un petit peu que j'en trouve d'autres, j'en ai d'autres qui sont assez inspirantes si tu veux m'en envoyer en message privé, si tu as des histoires que tu as envie que je raconte, qui sont inspirantes, bien sûr l'idée c'est que ce soit des histoires qui soient belles, qui soient inspirantes qui cadrent un petit peu par rapport à ce que je fais l'idée c'est que ce soit des histoires qui nous fassent réfléchir aussi à quelque chose, mais ça me fera plaisir de le faire, tu peux trouver toutes mes coordonnées dans, dans ma bio, quand tu vas dans ma bio, tu vas avoir un, un lien, tu cliques dessus, puis tu as plein de choses en fait euh, j'ai reçu une balle de tennis x 1000 alors j'ai envie de dire merci parce que je sais pas exactement ce que c'est et là je pense que mon fils il va se moquer x 100, mais merci beaucoup, ah non c'était pas bon <rire> <rire> J'aime bien les gens, ils disent un truc et après direct ils se font dégager. Donc euh, non, moi c'est vrai, c'est vrai, mais je vais finir là-dessus. S'il n'y a pas de question que sur laquelle je peux rebondir, j'ai envie de j'ai envie de finir là, sur cette réflexion-là. C'est vrai que euh, quand on développe sur les réseaux sociaux, euh, on, on est on est exposé en fait à tout ce que. Merci Raph, c'est absolument adorable. On est exposé en fait. Oui. Je, merci Flex, pardon. Mmh. On est complètement exposé, en fait, à, à cette espèce de, de haine gratuite, de violence gratuite que les gens y balancent. Moi, je, je, vais, je vais dire un truc, et euh, je vais dire quelque chose. J'ai des enfants, j'ai justement, euh, euh, justement Flars Dro, qui est euh, mon fils aîné de 15 ans, et il s'est déjà pris des réflexions euh, extrêmement blessantes, il y a deux ans, quand il a commencé à lancer sa chaîne YouTube de dessin, il s'est pris une, une réflexion euh, qui était incroyable, que je ne vais pas répéter ici parce que les, les lives sont analysés dans les, dans les, les termes qu'on emploie et le terme qui a été employé pour, pour lui. Si je le dis, je sais que ça, ça, ça bloque, en fait. Euh, D'ailleurs, j'ai dit des mots tout à l'heure que je n'aurais peut-être pas dû dire. Ça tombe, demain, je, mon compte va être supprimé. Euh, mais on lui a dit des choses blessantes, comme quoi ce qu'il faisait, c'était vraiment Burke, alors qu'il a un coup de crayon fantastique. Mais j'ai même envie de te dire un truc. Quand t'as un gamin qui se lance sur les réseaux comme ça, et qui a un coup de crayon, qui fait autre chose que juste euh, trois coups de crayon, tu vois, il sait faire en fait. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il ce qu vient d'écrire. Si, si tu lis les commentaires, c'est ce qu'il vient d'écrire. Mais pour ceux qui vont réécouter ça en podcast, ça va être un petit peu plus difficile. Euh, on lui avait dit quelque chose de plus grave que d'aller se faire voir, en fait, c'était absolument d'une violence rare, et, et il n'avait pas osé nous le dire tout de suite, tout de suite, en fait, donc ça aurait pu être catastrophique, mais moi j'ai envie de te dire si tu, si tu m'écoutes, si tu as tenu aussi longtemps, si tu m'écoutes et que tu penses que, euh, merci beaucoup pour tout ce que je, je lis, merci beaucoup si tu pouvais juste, toi qui toi qui as si facile d'écrire des mots méchants, vilains, moches, burks sur ton clavier de téléphone ou sur ton ordinateur, toi qui es caché derrière ton écran. Je voudrais juste que tu réalises à un moment donné qu'il y a des vraies personnes qui créent du vrai contenu, qui mettent leur cœur et leur âme là-dedans pour partager avec les, les, les gens. Pour, pour le cas de mon fils, son objectif, c'est de vraiment avoir des, des réseaux qui décollent. Il aime ça, c'est son truc. Et il n'est pas là pour se faire défoncer, en fait, quoi qu'il fasse, que ce soit du dessin, du jeu vidéo, il est très branché jeu vidéo, il n'est pas là pour se faire défoncer. Et je voudrais juste que tu réfléchisses deux secondes à cette haine que tu balances gratuitement sur les réseaux. Qu'est-ce que ça t'amène fondamentalement Est-ce que d'envoyer tes torpilles à droite, à gauche, au milieu, toi qui souvent ne produis absolument rien, parce que tu as un, tu as un profil stéréotypé, en fait, hein souvent tu n'as pas de photo de profil, tu n'es abonné quasiment à personne tu n'as aucune production de quoi que ce soit, ou alors c'est des productions qui... Waouh, faudrait que tu révises un petit peu, parce que là, c'est très moyen. Et tu balances des torpilles à qui veut bien en recevoir, en fait. Du coup, je sais que je pourrais rien y faire, mais peut-être que juste en disant ça, s'il y en a juste un ou deux qui entend ce message, et que ça peut peut-être toucher quelque part, que ça peut le faire réfléchir. C'est juste que, même derrière nos écrans de téléphone, d'ordinateur... De choses comme ça. On ne peut pas se dire que c'est anodin. On ne peut pas se dire que il n'y a personne derrière. Oui, on est derrière des écrans. Tout à l'heure, j'ai fait un appel avec une de mes partenaires qui est en qui est au-dessus de Béziers, donc à une centaine de kilomètres d'ici, mais un petit peu avant, j'étais en réunion avec une partenaire qui est sur Tours, une autre qui est dans les Ardennes et l'autre et les autres qui sont au Québec. Les, les réseaux sociaux nous permettent ça, les, la technologie nous permet ça, mais c'est bien de le garder en mode euh, beau et que ça nous aide en fait à faire des belles choses. Donc j'avais juste envie de faire ça. Je suis assez d'accord avec toi. Euh, Je suis assez d'accord avec toi sur le fait de dire qu'on n'y peut pas grand-chose, mais des fois, juste de dire ça, on peut toucher quelques personnes comme ça. Et ces quelques personnes, c'est 1%, 1 pour 1000 peut-être. C'est toujours ça. Et j'espère que ça, ça portera ses fruits. Du coup, je regarde s'il y a des messages autres que ceux qui se font shooter régulièrement, mais qui représentent une personne à l'échelle de tout ce qui existe sur Terre. Mais c'est juste une, tu connais l'histoire du colibri L'histoire du colibri, elle est magnifique, tiens, je pourrais... mais je l'ai déjà raconté. L'histoire du colibri, c'est ce petit oiseau, tout petit comme ça, tout petit oiseau, c'est le tout plus petit oiseau du monde. Il y a un feu de forêt, tous les animaux fuient le feu de forêt, et lui il va chercher des petites gouttes d'eau, puis il crache sur le feu comme ça il y a un animal qui s'arrête comme ça, qui le regarde et qui dit « Mais qu'est-ce que tu fais Ça sert à rien. » Il dit « Je sais, mais j'aurais au moins fait ma part du travail. » Et c'est ça l'histoire, en fait. C'est que si tout le monde se dit qu'il n'y a rien à faire pour ça, ben, ça n'a pas d'intérêt, en fait, finalement. Si tout le monde... C'est comme de jeter ses papiers par terre, de jeter ses masques par terre, de... de... Ouais, c'est pas grave, c'est juste un masque. Oui, c'est sûr, c'est juste un masque. Oui, c'est sûr. C'est juste un mégot jeté par la fenêtre dans le sud de la France l'été et qui va faire un feu de forêt de plusieurs hectares. C'était juste, juste un mégot à la base. Si on raisonne comme ça, il n'y a rien. Poser une pierre à l'édifice exactement. Quand tu bâtis quelque chose, tu commences toujours par un tout petit truc, en fait. C'est tout. C'est juste ça, en fait. Donc, tout le monde ne peut pas... Eh, hey, salut, Tony Je t'ai vu. Donc, tout le monde... Ne... Tout le monde euh... Ce qu'on fait, en fait, c'est que... Moi, si, si, si je m'arrêtais à tous les mauvais commentaires que j'ai, j'aurais tout raccroché depuis longtemps, en fait. Mais non, mais non, il faut continuer, c'est pas grave. Et puis, ils passent, c'est pas grave. Je les bloque même pas. Y... De toute façon, ça sert à rien, en fait, effectivement. Donc, voilà, sur ce, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une magnifique soirée. Merci pour vos messages super sympathiques, aussi sympathiques qu'inspirants et généreux. Merci d'être là. Encore une fois, merci beaucoup pour euh, votre fidélité. Je vous dis à très, très vite. Portez-vous bien. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, etc. etc. Merci beaucoup. Bye bye.